Toujours pour y a toujours 10 millions de crétins qui prennent la gueule fond des chiottes. galèrent pour s'acheter des moi soudain, c'est Est tout, ça veut dire moi. Quand on est citoyen, c'est euh, obligé d'être présent ici, euh, aujourd'hui, ou euh, comme ce soir, mais euh, ceux qui pourront y être, et, et dire au maire, mais si vous, vous aussi vous êtes citoyen, vous aussi vous avez des obligations, et les obligations c'est de les écouter et, euh, et d'écouter leurs revendications. Okay. Merci. Merci. Et on n'est pas très institutionnel parce qu'on est une sur des gilets jaunes, donc euh, le micro est ouvert, toutes les personnes qui auraient quelque chose à déclarer ou en soutien aux camarades dans la playlist euh, ou pour commenter euh, la manière de répondre de notre Saint-Mère euh, je pense que vous avez tous entendu parler de cet déplorable appel d'offres et euh, de cette tentative assez lamentable d'aller à l'encontre euh, de tous les principes euh... ah, pardon, euh, d'aller à l'encontre de tous les principes de solidarité de notre pays. C'est quand même rigolo parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de célébrer, enfin, toute l'après-midi, ils vont être en train de célébrer la libération d'Auxerre. Tous nos acquis, nos conquis sociaux sont quand même issus de la deuxième guerre mondiale. C'est quand même rigolo qu'ils fassent l'appel d'offres aujourd'hui. Enfin, qu'on ait euh, connaissance de cet appel d'offres aujourd'hui, alors que lui va se pavaner en hommage aux résistances qu'il est en train de bafouer. Donc encore merci pour eux, parce que c'était pas prévu que notre rassemblement tombe à ce moment-là. Mais pour le coup, je pense que ça doit être une bouffée d'air pour eux de pas se sentir seuls aujourd'hui face à ce qui se passe. Donc le micro est ouvert, vous n'hésitez pas, vous nous demandez ou vous le prenez directement. Tous les petits mots seront les bienvenus, nous on n'est pas institutionnel Et encore merci d'avoir fait le déplacement. Je vous rappelle qu'il y a un autre euh, rassemblement à 18h devant la mairie avec ou sans sac poubelle comme vous le souhaitez. Et puis que M. Méran et M. Marot est toute la journée dans OCR et qu'il y a peut-être... Euh, voilà, je dis ça, je dis rien. Des bisous Merci. Pourquoi je suis là Parce que je fais partie des, des, des gilets jaunes d'Auxerre, l'Assemblée Populaire d'Auxerre et que c'est nous qui avons déposé ici à la préfecture la demande d'autorisation de cette manifestation de soutien et puis euh, surtout il faut qu'on soit ici les plus nombreux possibles. c'est quand même une histoire euh, de service public, euh, d'hygiène, de propreté et euh, ça concerne tout le monde donc euh, il faut y être. C'est important pour cette toute là et puis aussi pour toutes celles qui, euh, du même ordre et qui aura encore à la rentrée. Hein. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis là. Il y a une machine qui lave le Ah, mais bah il va pas laver le gars. Eh. Je m'allonge dessus. Hein. Et de crachat. Les de Les de Les de Et des Enfin d'aller brûler la boue. Dis-moi dans tous les virtuels, t'as pas bien lu dans les grandes ourses. Si c'est le ciel de la révolte, le ciel pour mourir ton. Dis-moi. Quoi Se bat la foule des libertés, du navire de l'indépendance. Je toucheront l'éternité que les de la résistance. Et puis euh, on sait aussi que moralement c'est très difficile, donc c'est important que vous organisiez aujourd'hui cette initiative pour que quelques personnes. Euh, présentes puissent apporter leur soutien et soient aussi porte-parole, et j'en suis, de camarades qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui vous soutiennent, vous le savez par les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un gros soutien, peut-être invisible aujourd'hui, mais qui existe dans la population, parce que votre action, elle est tout à fait légitime, c'est vraiment de l'injustice sociale à laquelle on a affaire aujourd'hui. Il y a quelque temps encore, avec la pandémie... Ces métiers de reaper, c'était essentiel. C'est ce qu'on a, ce qu a les premiers de corvée. Et aujourd'hui, on semble l'avoir oublié. En tout cas, le maire d'Auxerre, président de l'Agglo, euh, semble totalement l'avoir oublié. Et je pense c'est important de lui rappeler par des initiatives comme aujourd'hui. En tout cas, eh bien, bravo à vous en tout cas, de, de tenir le coup. Et je crois que ça ne va pas compenser ni la perte de salaire, ni les problèmes moraux que ça engendre, mais je crois qu'on peut tous vous applaudir aujourd'hui, bravo à vous en tout cas. Je voulais juste vous remercier, parce que là, au bout de plusieurs semaines, de très longues semaines, de vous voir tous ici, euh, élus, associations, riverains, euh, enfin je, merci, merci, parce que nos journées sont longues, elles sont épuisantes, on comprend pas ce qui se passe, euh, un temps aussi long pour revendre, pour... Euh, pour avancer sur des revendications qui, selon les maires qu'on a rencontrées lundi, sont tout à fait entendables et, euh, et raisonnables. Euh, merci de votre soutien, vraiment. Et puis euh, bah, voilà, merci, merci beaucoup. Bonjour. Ah oui, là, bah, mais est-ce que c'est un vrai métier hein, Moi, hein ça, ça se fait sur des années. Ah là, bah, c'est un vrai <rire> métier. C'est la partie la la partie la ciao, la partisan, la chanson de la la